Chères concitoyennes, chers compatriotes, chers camarades, chers élus de la République, bonjour. Nous sommes le 3 décembre 2020 et l'heure est grave. Non pas parce que Giscard est mort, mais parce que notre gouvernement nous ment au niveau sanitaire et aussi et surtout parce que nos gouvernements successifs nous mentent sur les questions monétaires. D'ailleurs, j'appelle la Gendarmerie Nationale et la Police Nationale à désobéir et donc à ne pas appliquer les sanctions relatives à l'absurde décret numéro 2020 1310 20 13 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19. En ce qui concerne les questions monétaires, oui, j'ose défier le pouvoir du marché, j'ose affronter les banquiers de mon pays, de la City et d'Outre-Atlantique. J'ose me présenter devant mes compatriotes pour leur dire qu'un autre avenir est possible que celui-ci violent, injuste et absurde que nous offre cette civilisation moribonde de la marchandise, du profit, de l'individualisme et de la destruction de notre bien commun, la terre. Oui, j'ose me présenter à l'élection présidentielle d'avril 2022 pour présenter un projet de société véritablement démocratique et bénéfique au peuple français. Pour savoir qui je suis et quelles sont mes convictions, il vous suffit de googler mon nom. Ce n'est pas aux médias dominants, vendus aux banquiers et à l'oligarchie de ce pays de choisir les candidats à l'élection présidentielle, mais à vous de faire ce choix. Merci d'avance, de bien vouloir prendre quelques minutes pour évaluer tout le sérieux de ma candidature et, si elle vous plaît, de la faire connaître. Oui, donc Osons défier cette oligarchie qui nous mène en bateau depuis trop longtemps, car la question de la monnaie, de comment elle est créée et de quelle est la motivation de ceux qui la contrôlent est primordiale. La monnaie n'est qu'un moyen pour mobiliser l'énergie humaine et son émission devrait légitimement appartenir aux institutions représentant les citoyens. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui et c'est bien le cœur du problème. En 2013, dans l'article « Crise finale du capitalisme ou troisième guerre mondiale française, français réveillez-vous », qui a fait « plus de 100 000 vues, je disais « Ce que nous vivons, ce n'est pas une crise, c'est la plus grande escroquerie de l'histoire de l'humanité. Il est plus que temps de nous réveiller et de foutre un bon coup de pied au cul aux banksters, aux multinationales et aux psychopathes qui dirigent le monde. Ces fous veulent nous amener à une confrontation planétaire juste pour ne pas perdre le pouvoir. » En 2020, le problème n'a pas fondamentalement changé. On le sait, la crise finale du capitalisme est certaine, la seule question est, c'est quand 12 ans après la, famille, la faillite de Lehman Brothers, l'éclatement d'une nouvelle crise financière mondiale semble imminent. Notre société est fondamentalement absurde et profondément injuste à cause d'un système monétaire qui est, de fait, une énorme supercherie. Comme affirmait Erwin Fisher en 1935 lors de l'écriture de son ouvrage méconnu 100 « 100% monnaie », et si notre système monétaire n'avait jamais été véritablement réfléchi. En effet, le système monétaire ne serait qu'une pure contingence de l'histoire, modélée au cours des siècles par l'appât du gain des banquiers. Il serait la cause principale des épisodes récurrents de boom et de dépression dont souffrent les économies capitalistes depuis le début de son histoire, c'est-à-dire depuis l'invention de la monnaie ou de sa création ex nihilo par les banquiers. La science économique, dans sa, dans sa version orthodoxe ou néoclassique, n'est rien de plus que le lavage de cerveau, le catéchisme imposé pour vous faire accepter les lois de l'économie de marché, autrement dit la dictature des maîtres de la monnaie, les banquiers. Il n'y a pas plus de lois du marché que de science économique. D'ailleurs, en ce qui concerne la naissance de la science économique ou de l'étude de ce phénomène, le capitalisme, il y a un accord assez large sur la date de naissance de l'économie politique, donc de l'étude du phénomène capitalisme Le père fondateur de la discipline est Adam Smith et son inspirateur est Bernard de Mandeville, un français. Voir à ce sujet les explications d'un philosophe contemporain, Dany Robert Dufour, je cite, « Pourquoi je tiens à un petit texte oublié de Mandeville, dont le logiciel caché, Pardon, pourquoi je tiens un petit texte oublié de Mandeville comme le logiciel caché du capitalisme La fable des abeilles est surtout un texte largement inconnu et pourtant primordial, recherche ou enquête sur les origines de la vertu morale, publié en 1714. Dans son dernier ouvrage, Baise ton prochain, une histoire souterraine du capitalisme M. Dufour dévoile l'acceptation de l'immoralité à la base du capitalisme. Il faut confier le monde aux pervers, il faut absolument laisser aller à leur finalité les vices, dit-il. On trouve dans ce texte de Mandeville l'origine de la théorie du ruissellement. Monsieur Dufour explique également que la bande à Hayek et sa société du Mont Pèlerin, c'est l'origine du néolibéralisme dans les années 70, ont repris les textes de Mandeville et ont assumé complètement l'origine vicieuse du capitalisme. Les textes de Mandeville seront condamnés, mis à l'index et brûlés en place publique à Paris au XVIIIe siècle. Dès le début, le capitalisme est considéré comme une belle saloperie. Pour résumer, le libéralisme classique dit « moins l'État intervient, mieux c'est ». Pourquoi Parce que le marché est naturel et l'État ne peut que le perturber. Les ordolibéraux ordo libéraux disent non, le, les comportements humains ne sont pas naturellement favorables au marché. Donc, bah, Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, l'État doit intervenir, mais il doit intervenir à l'extérieur du marché pour les rendre possibles et non pas inver... intervenir dans le marché. En clair, le marché est toujours sacralisé, on pourrait dire <coughs> divinisé, comme étant indépassable, comme étant une loi naturelle. Le moteur idéologique de la construction de l'UE, c'est justement l'ordolibéralisme, ordo, ordo en allemand, né en 1932 à l'université de Fribourg. Et que préconise-t-il eh bien, un, une rigueur budgétaire de l'État et un contrôle de l'inflation, 2. une épargne dont découle un investissement dans les entreprises qui doit être rigoureux, 3 une indépendance de la banque centrale et 4 une constitutionnalisation de la fameuse règle de la concurrence libre et non faussée. L'État est certes toléré comme un arbitre pour le social. L'idée est donc de sanctuariser l'économie, de la mettre hors de portée du politique de toute alternance politique. » Sur l'échiquier politique, de la droite à la gauche sociale libérale, tous défendent l'ordolibéralisme de l'UE. De Sarkozy à Macron en passant par Hollande, tous défendent cette idéologie qui considère que le politique n'a pas à intervenir dans le domaine économique. Selon eux, selon la théorie ordolibérale, l'État a pour responsabilité de créer un cadre légal et institutionnel à l'économie et de maintenir un niveau sain de concurrence, libre et non faussée, via des mesures en accord avec les sacro-saintes lois du marché. Bien que l'ordolibéralisme se distingue du libéralisme classique anglo-saxon fondé sur la dérégulation et le laisser-faire, il est cependant un libéralisme en ce que l'État doit se cantonner à la fixation et à l'application de ces règles et ne doit pas mener de politique économique structurelle ni même conjoncturelle. Il n'est plus à démontrer les ravages de cette idéologie sur l'humanité et la nature. C'est donc, euh, donc une alternative à ce système mortif mortifère que je défends. Un retour du politique dans l'économie et premièrement un contrôle de la monnaie par l'État afin de développer une société plus juste et plus respectueuse de l'environnement, un modèle de société réellement sociale, écologique et démocratique. La création monétaire est aujourd'hui très largement conduite par les banques privées qui créent 95% de la masse monétaire en circulation par l'émission de crédit. En effet, lorsqu'un crédit est accordé, la banque crée ex nihilo, la monnaie nécessaire à ce crédit, par un simple jeu d'écriture dans un livre comptable sans contrôle de l'État. Les seuls contrôles se font un par la BCE, qui n'est pas contrôlée par les gouvernements de l'UE, via la fixation des taux, des, des, des taux directeurs et des taux de réserve obligatoires qui est de 1% en zone euro, et 2% par les ratios fixés par le comité de Bâle. Et vous, les maires, comme tous, entreprises, particuliers, et même l'État, si les impôts ne suffisent pas, vous êtes obligés d'emprunter de, de la monnaie créée par le privé. Le système monétaire actuel n'est ni plus ni moins qu'une énorme mystification, aucun pouvoir n'est éternel, et l'infime élite qui est à la tête de cette escroquerie depuis trop longtemps, va perdre son pouvoir un jour ou l'autre. Ce pouvoir... Malgré sa violence, ne résistera pas au feu de la vérité. Grâce à Internet, le subterfuge des banquiers est de plus en plus mis en lumière. La vérité sur le fonctionnement du système monétaire actuel, sur les intrigues, les manipulations et les dissimulations utilisées par les hommes qui nous tiennent en esclavage grâce à ce système est devenu un secret de polychinelle. Leur, de leur dictature est moribonde. Notre société est fondamentalement absurde et profondément injuste à cause de ce système monétaire et ce système nous pousse toujours à plus de consommation et de croissance obligatoire afin simplement d'éviter l'écroulement. Débarrassé de ce système monétaire créé par la dette, il est facile d'imaginer une civilisation beaucoup plus apaisée. Le problème, c'est que le pourcentage de la population qui comprend véritablement l'arnaque de ce système n'est peut-être pas encore assez élevé. Le regretté Bernard Baris a dit en 2014 dans un documentaire sur Arte, La dette, une spirale infernale, que ce n'était pas facile à comprendre, mais que oui, les banquiers font de la fausse monnaie depuis toujours. Notez que par l'article 104 du traité de Maastricht en 1992, puis par la loi numéro 93-980 du 4 août 1993, et finalement par l'article 123 du traité de Lisbonne, la planche à billets en ce qui concerne les besoins de l'État a été privatisée. La France a payé 1 milliards d'euros d'intérêts sur sa dette de 1979 à 2018. Le service de la dette de l'État était de 48,5 milliards d'euros en 2013. Et si vous cumulez les intérêts annuels que payent l'État, les entreprises et les particuliers, vous arrivez à 129 milliards d'euros par an, soit 45% des recettes fiscales nettes du budget de l'État ou 93% des recettes de la TVA en 2014 nous payons environ 6% de notre PIB, 2180 milliards d'euros en 2015 pour utiliser une monnaie que l'on pourrait faire nous-mêmes. Avec ce processus, ce système monétaire tenu par les banquiers, la planche à billets a toujours été une affaire privée pour les particuliers et les entreprises, mais depuis une cinquantaine d'années, depuis la réforme debré haberer en 1966-68, l'État sous pression des banquiers s'est interdit à lui-même de créer la monnaie dont il avait besoin c'est une trahison des hommes politiques en particulier de pompidou et de giscard ainsi le gouvernement se refuse un privilège qu'il a accordé aux banques par la loi il se fait le serviteur des banquiers et méprise le peuple la monnaie comme l'air ou l'eau ne peut être qu'un bien public la création monétaire est aujourd'hui une affaire privée elle n'aurait jamais dû l'être c'est la plus grande supercherie de l'histoire de l'humanité la création monétaire ne peut être qu'une affaire publique. Tous les intérêts devraient être payés à l'État au taux qu'il choisit en fonction de la vitesse de circulation de la monnaie et de sa masse et en fonction de l'impôt qu'il choisit de prélever. L'État souverain devrait être le seul créateur de la monnaie fiduciaire et scripturale. Précisons que ces deux termes <coughs> se confondent bien évidemment si l'État contrôle la création monétaire. On peut choisir... De ne pas se poser de questions, de continuer à penser que le capitalisme est là jusqu'à la fin des temps, que le pouvoir des banquiers est inébranlable et de ne pas s'inquiéter des dégâts causés par ce système inique, absurde et violent. Ou alors, on peut choisir de prendre le risque de, de réinventer le monde pour demain. C'est à nous de choisir et c'est déjà le choix que font beaucoup. Regardez ce qui se passe. Constatez l'imagination débordante de nos concitoyens sur Internet. Alors tant que la majorité des citoyens n'aura pas compris que les seules richesses qui existent sont l'énergie humaine, l'ingéniosité, le savoir-faire, le travail, ses réalisations, immeubles, usines, machines, logiciels, œuvres d'art, inventions et les richesses naturelles, que la monnaie est un instrument de manipulation au service d'une toute petite minorité sur l'ensemble de l'humanité, c'est l'instrument de management suprême que les banquiers ont donc à leur disposition depuis deux siècles environ, et on, de toute petite, que les euh, banquiers ont donc à leur disposition pardon, depuis deux siècles environ un instrument, la monnaie bancaire ou scripturale, qui leur donne tout pouvoir, que cette fausse monnaie privée est à l'origine de la plupart de nos problèmes, et cinq, qu'une fois débarrassée de l'esclavage de cette monnaie dette, et grâce à la prodigieuse efficacité de nos moyens de production, l'humanité pourra enfin accéder à un véritable âge de prospérité. Donc tant qu'une majorité de citoyens n'en sera pas consciente, les banquiers et leurs valets, la plupart des économistes, des journalistes et des politiques de la droite ou de la gauche, vendus au libéralisme, continueront à nous manipuler et à nous prendre pour des inutiles ou des abrutis ou des gens qui ne sont rien. Il faut savoir que depuis le 15 août 1971, toute la monnaie en circulation sur la planète est de la monnaie de singe, une monnaie fiat, que... La dernière, monnaie, la dernière monnaie gagée sur l'or était le dollar US à hauteur de 35 dollars l'once. On oublie de dire que le premier choc pétrolier en 1973 est directement causé par cette annonce de Nixon, de Nixon du 15 août. En clair, le gouvernement US a invité les Saoudiens à vendre leur pétrole en dollars et uniquement en dollars. Et a rappelé qu'en qu cas de refus d'obtenir la 7 e flotte n'était pas très loin de leur puits. Que les banquiers font de la fausse monnaie, depuis toujours, c'est le système à réserve fractionnaire et créé par la dette, que cette fausse monnaie a permis la prédominance quasi-universelle de la civilisation de la marchandise sur la planète. Que depuis 50 ans, l'État français s'est interdit de faire marcher sa planche à billets et cette interdiction a été reprise par les articles 104 Maastricht et 123 Lisbonne. Que la banque centrale américaine, la Fed, n'est ni fédérale ni publique, c'est un consortium de banques privées. Et 6. Que pour sortir de l'impasse, il existe une solution, la réforme monétaire dite du 100% monnaie ou monnaie pleine. A l'origine de cette mystification, il y a simplement la volonté de quelques financiers d'enlever aux nations leur souveraineté monétaire. En effet, tel qu'un des Rothschild l'expliquait, donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation et je me moque de qui fait ses lois. C'est ce qui se passa en 1913 avec la Federal Reserve System, ou FED, la Banque Centrale des États-Unis. À ce propos, euh, la riche histoire euh, monétaire et de la lutte entre les, les banquiers et les hommes politiques aux États-Unis depuis euh, la guerre d'indépendance jusqu'à la, jusqu la création de la FED en 1913 est passionnante. Il y a un documentaire que vous trouverez sur la net euh, qui s'appelle « de Money Money » mais master je crois bien, et qui relate toute cette histoire en deux, trois heures de documentaire et qui est très intéressante. Donc ne pouvant plus battre monnaie, les États sont obligés d'emprunter à des banques privées. Dirigés par des complices au service de ces banksters. Les pays s'endettent trop, provoquant toutes les crises depuis le 19e siècle. Les, et, les États affaiblis par les crises, il est alors facile de remplacer les gouvernements incompétents ou complices par des représentants de ces banques et ainsi asservir les peuples par le paiement d'intérêts sur les intérêts d'impôts exorbitants, de taxes d'inflation comme en France, en Italie, en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Tunisie, en faisant croire aux peuples qu'ils sont aussi responsables car ils ont élu des, ces gouvernements incompétents et ou corrompus. La masse monétaire d'un pays devrait représenter la richesse qu'il produit par la, pour la mettre en vente. Dans une démocratie, c'est au débat politique que devraient revenir les décisions essentielles relatives à la monnaie du pays, à savoir sa création, sa masse totale et les rôles qui lui sont attribués. Pour, une, pour reprendre une métaphore chère aux anciens, la monnaie est à l'économie ce que le sang est au corps humain. S'il en manque, c'est l'anémie. S'il y en a trop, c'est la congestion. Il ne viendrait à l'idée de personne d'emprunter son propre sang. Alors il revient à l'État, pour le service du bien commun, d'assurer l'offre à la demande de monnaie pour qu'enfin l'économie soit au service des humains. La monnaie est aujourd'hui un instrument de manipulation d'une infime minorité sur l'ensemble de l'humanité. Cette minorité se prend pour Dieu et l'on comprend pourquoi lorsque l'on constate l'implication des problèmes d'argent dans la société, divorce, mafia, drogue, exploitation, etc., etc. Le citoyen doit réaliser à quel point le problème monétaire est primordial. La monnaie doit devenir un instrument au service de l'humanité et pour cela il doit être contrôlé, contrôlé par des représentants issus d'un processus démocratique et non pas par une cabale privée comme aujourd'hui. La vérité nous crève les yeux. Bien entendu, tout ou presque est sous contrôle des marionnettistes de la finance. L'histoire récente révèle de façon incontestable que pour l'empire occidental de la finance, le schéma est toujours le même. Si tel ou tel homme politique ne peut être contrôlé, il est éliminé. Si celui-ci est hors de portée, trop bien protégé, on utilise les minorités religieuses ou autres pour le renverser ou encore on pose un embargo contre son pays et si tout cela n'en fonctionne pas, on envoie la cinquième e flotte. Deux présidents de la République de la 5 République ont été employés de la banque Rothschild, Georges Pompidou et le président actuel. Les maîtres de l'argent financent et corrompent les différents partis politiques, ils détiennent les principaux médias, le marché du pétrole et le complexe militaro-industriel. Ils peuvent truquer des élections, renverser des gouvernements, organiser des coups d'État ou des révolutions et ils n'hésitent pas à financer des dictateurs et des organisations terroristes si cela peut servir leurs intérêts. Ils pratiquent les assassinats politiques, le blanchiment d'argent, la corruption, le trafic d'armes ou de drogues à grande échelle. Ils utilisent le terrorisme d'État, ils manipulent l'opinion publique pour déclencher des guerres, ils peuvent spéculer sur la faim dans le monde plier les ressources naturelles d'autres pays en toute impunité, tuer des centaines de milliers d'innocents et les appeler « dommages collatéraux » en se posant comme les sauveurs et les défenseurs de la démocratie et en présentant leurs opposants comme des terroristes. Ils asservissent des nations entières par la dette, peuvent travestir l'histoire, ils protègent les plus grands criminels de guerre et les plus grands pollueurs ou empoisonneurs de la planète. Ils nous demandent de nous serrer la ceinture, d'accepter leurs mesures d'austérité, disent qu'il n'y a plus d'argent pour l'éducation de nos enfants ou la retraite de nos anciens, mais ils financent les conflits armés. Ils vont évidemment totalement à l'encontre de l'intérêt général, et parce qu'il nous laisse une fois tous les cinq ans voter pour les gens dont ils financent les campagnes électorales et font partie de leur réseau, nous, nous continuons à croire que nous sommes en démocratie. La seule chose que les marionnettistes de la finance ne pourront jamais contrôler, c'est une véritable prise de conscience citoyenne, à partir du moment où les citoyens s'investiront Politiquement, à l'unisson, dans un projet de société réellement axé sur le bien commun et qu'ils comprendront l'ampleur des exactions et trahisons faites par les différents pantins qu'ils ont élus, les solutions apparaîtront évidentes pour tous. Encore faut-il que les citoyens en aient connaissance, encore faut-il que les citoyens fassent connaître ces vérités à leurs concitoyens. Malgré tout, ce système monétaire a un talon d'Achille. Il lui faut, en effet, toujours davantage d'emprunt pour se maintenir. C'est bien pourquoi... L'oligarchie est obsédée par la croissance, non pas afin de réduire le chômage, mais afin que ce système monétaire ne s'écroule pas. Il faut donc une croissance obligatoire jusqu'à la fin des temps, même si on doit tout détruire sur cette planète et mettre en esclavage salarial les 99% de la population. Et c'est encore mieux quand le taux de chômage est élevé, comme ça vous êtes plus docile et il y a moins d'inflation, ce qui arrange bien évidemment les rentiers, les banquiers, les 1%, Voir à ce sujet dans mon dernier ouvrage « La monnaie hier, aujourd'hui et demain » du dictat des banquiers à une civilisation adulte, préfacé par Serge Latouche, l'annexe 1 sur le Nérou, The non-accelerating inflation rate of unemployment ». La chute du mur de Berlin a été un événement politique considérable. Du jour au lendemain, ou presque, le contre-capitalisme est démantelé, laissant le champ libre à une économie de marché planétaire. Le combat idéologique que nous mène ce système avec avec pour prétexte l'austérité afin de rembourser une dette, est un véritable défi à la démocratie, et à travers ce défi une atteinte à l'intégrité des nations, des peuples et de leur souveraineté, fondée sur un économisme scientiste qui voit dans l'avènement de la société de marché l'accomplissement de l'histoire universelle et la réalisation de la nature humaine, le néolibéralisme par le biais d'une avant-garde d'économistes professionnels promue la production de l'homme nouveau adapté au marché mondial. Il use pour ce faire de la propagande des médias de masse et soumet ainsi chaque individu à la discipline managériale qui lui impose l'entreprise comme modèle de réalisation d'un soi préalablement défini comme producteur-consommateur. Il contribue ainsi à l'institution du marché comme totalité et s'emploie à détruire tout ce qui viendrait entraver son totalitarisme. La société de consommation actuelle a tendance à enfermer les gens dans des attitudes individualistes où chacun s'isole et vit pour lui-même. Pour en sortir, il faut reconstruire une société plus solidaire qui permette un partage plus égalitaire des richesses et offre une promotion à chaque être humain. Notre société trop souvent mécanique, froide et impersonnelle souffre d'une déshumanisation de logiques strictement comptables et de perspectives à courte durée. Une citoyenneté bien comprise devrait instaurer davantage de partage, de fraternité et de liberté pour conduire des actions créatrices d'avenir. Choisir de résister, c'est faire un choix de vie pour préserver la vie et ce choix engage pour toute une vie. Il est difficile d'être un homme politique de, convi de conviction de nos jours et de défendre le bien commun. Il n'est pas facile de faire une politique de Peuple souverain qui déplaît par nature aux puissances bancaires et industrielles et à leurs serviteurs, les grands médias. Vous serez décrédibilisés ou ridiculisé L'ordre mondial néolibéral n'aime pas la liberté des citoyens. Le principe d'égalité est vidé de son sens et la notion de fraternité n'existe que dans les cercles du vrai pouvoir, Bilderberg, le siècle, etc. Mais quelle que soit leur puissance, les banquiers et leurs larbins finiront par. Perdre leur pouvoir. La chute de l'Empire n'est donc qu'une affaire de temps et elle entraînera tout aussi inéluctablement la chute du système néolibéral dont il est la matrice. Le modèle de société néolibérale qui a produit la contre-civilisation qu'est la nôtre est en effet un cancer qui ronge et détruit non seulement le vivant, la terre, les mers, l'air, tout ce qui marche, nage, pousse ou vole, mais qui annihile aussi les sociétés humaines, les rabaissant en un agglomérat d'égoïsme en concurrence de consommateurs compulsifs aliénés au cerveau disponible. Notre, notre planète n'est déjà plus capable de digérer toutes les déjections de ce système de production de masse, et si cette folie propre à consommer tout l'univers ne cesse pas, il est évident que nous disparaîtrons. En provoquant une surchauffe du système par sa dynamique propre, l'histoire pourrait nous sauver de nous-mêmes en nous aidant à tirer la chasse sur cette pègre néolibérale et en offrant l'opportunité d'un changement radical. Il appartiendra alors aux sociétés civiles de saisir la chance offerte, de cesser de s'indigner inutilement pour enfin se réveiller. Ce sera d'abord pour empêcher le système d'instaurer un totalitarisme qui constitue son aboutissement naturel et sa dernière ligne de défense, ensuite, pour se prendre en main et développer d'autres façons d'être, de cohabiter et de coopérer, pour nourrir d'autres idéaux que le profit et la possession, pour, des, pour chercher à bâtir cette société libre, plus égalitaire et décente que nous souhaitons tous finalement. J'apporte avec cet ouvrage sur la monnaie et cette campagne présidentielle ma pierre à ce combat de résistance pour la défense inconditionnelle de l'être humain et des valeurs démocratiques. Ma conviction profonde, c'est que quel que soit le lieu de naissance et la couleur de peau, il y a une seule race, la race humaine. Aucune communauté, aucune religion, aucune ethnie n'est supérieure aux autres et n'est élue par je ne sais qui pour prétendre gouverner le monde à toutes les époques. Il y a eu des hommes et des femmes qui se sont battus pour une société meilleure. Il s'agisse des esclaves dans l'antiquité ou des sans-culottes de 1789, sans oublier les résistants de 1940-44, les opprimés ont toujours fini par gagner. Il faut donc poursuivre le combat contre les inégalités sans tomber dans la lassitude, le pessimisme ou le désarroi ambiant car les victoires résultent d'un engagement constant. On n'est pas citoyen par intermittence ni en surface. La conscience citoyenne s'ancre profondément dans l'être et l'accompagne sa vie durant. La base même pour construire une alternative au capitalisme mondialisé, c'est la souveraineté populaire, l'appartenance à un peuple. Il nous faut partir des identités des peuples qui composent les États pour défendre l'intérêt général contre celui des transnationales de droit privé, l'oligarchie financière. Pour recueillir l'adhésion populaire, et donc une majorité aux élections, il ne faut pas, bien que le combat contre la mondialisation libérale soit un combat international, nier l'identité nationale qui est un repère pour le peuple afin de résister et construire de nouvelles solutions du vivre ensemble sur un territoire. Mais gardons-nous bien sûr de tomber dans l'étroitesse d'esprit du nationalisme qui consiste à caresser dans le sens du poil les idées et les émotions les plus simplistes. Et bien entendu, de tout anathème envers quelque religion que ce soit. C'est au peuple français de trouver les solutions particulières qui correspondent à sa culture, à son histoire, à son territoire. Et de toute façon, il n'est pas possible de lutter contre la mondialisation financière sans un réel pouvoir au niveau de la nation française, un État fort qui puisse s'opposer fermement aux transnationales, aux fonds de pension, au pouvoir financiers mondialisé. C'est donc uniquement au niveau national qu'il peut y avoir un changement politique radical. Cela n'empêche pas de travailler de concert avec les autres mouvements qui sont pour une autre mondialisation partout sur la planète, notamment en Europe, bien entendu, mais aussi en Amérique du Sud, par exemple. La France pourrait, comme il y a un peu plus de deux siècles, montrer l'exemple d'un changement radical de régime. La France, terre d'accueil, de tolérance et d'échange, territoire relativement homogène au niveau linguistique, historique, géographique et culturel, pourrait être le théâtre d'une révolution mais contrairement à l'exemple sanglant de 1789-93, elle pourrait donner l'exemple d'une révolution non violente, d'une révolution profonde des rapports sociaux et de notre relation à la nature. Pour sortir de la crise monétaire absurde dans laquelle nous sommes englués, je propose une réforme monétaire inspirée du 100% monnaie, c'est-à-dire un contrôle de la mosse monétaire en circulation par l'État et deuxièmement un revenu d'existence pour tout un chacun. Il est évident que ces réformes ne pourront se faire qu'au niveau de l'État français, en commençant par la nationalisation de toutes les banques françaises. En effet, comment se mettre d'accord sur des réformes aussi importantes au niveau européen Seul un État fort peut lutter contre cette infime minorité, autrement dit l'oligarchie financière transnationale, et il faut vraiment avoir le cerveau lavé par la propagande médiatique pour ne pas le comprendre. Malheureusement, ils font plutôt bien leur boulot. Sans souveraineté nationale, aucun combat politique n'est possible. Sans souveraineté, on peut déclarer tout de suite forfait contre la mondialisation libérale. En clair je pense qu'il n'est pas utile de faire de la politique au niveau national si l'on n'en parle pas de 1. comment fonctionne le système monétaire, 2. qui contrôle l'émission monétaire actuelle et 3. la possibilité de réformer cette émission de façon à ce qu'elle soit bénéfique à l'ensemble des citoyens et non pas à une infime minorité. Cette crise est là pour abattre les nations et les démocraties. C'est un coup d'état de, de la finance internationale. Elle le fait en confisquant la souveraineté des nations grâce à la dette de leur gouvernement avec la complicité des agences de notation, elle détruit les économies nationales en imposant aux nations un libre-échange débridé avec la complicité de l'OMC et du FMI afin de leur imposer un nouvel ordre mondial, autrement dit une dictature financière planétaire. Bref. Nous vivons depuis trop longtemps dans une dictature de banquiers et ce régime est basé sur des valeurs telles que l'argent à tout prix, la croissance et le progrès à tout prix, la science sans conscience, la concurrence et la concentration exacerbée. Ce que nous vivons, ce n'est pas une crise, mais... C'est la plus grande mystification de l'histoire de l'humanité. Il est plus que temps de nous réveiller et de foutre un bon coup de pied dans cette fourmilière de banksters, de multinationales et de psychopathes qui dirigent le monde. Et il faudra le faire un jour ou l'autre, c'est incontournable. Ces fous veulent nous amener à une confrontation planétaire juste pour ne pas perdre le pouvoir. Nous le savons, les médias nous... Nous le savons, les médias nous ont menti sur les guerres de Syrie et de Libye, et non seulement ils nous mentent, mais ils nous manipulent par leur propagande incessante sur la rigueur budgétaire, la crise financière, etc. Réveillons-nous, cette crise monétaire est virtuelle, puisqu'elle est basée sur une monnaie créée à partir de rien par les banques. Les gouvernements européens et américains sont soumis à ce pouvoir discret mais totalitaire, les banquiers qui contrôlent la fête et les groupes de personnes présentés dans la partie 3 de mon ouvrage sur la monnaie et qui nous considèrent ni plus ni moins comme du bétail. Alors on arrête de se faire manipuler, de s'agiter, de se faire distraire et de consommer n'importe quoi. On réfléchit et on fait autrement, quoi qu'il en soit. Le système financier transatlantique de la City et de Wall Street est fondamentalement néfaste pour l'humanité. Le jour où une majorité de citoyens auront compris la nocivité de ce système, l'empire des banksters, le système capitaliste, va s'effondrer aussi sûrement que l'empire soviétique s'est effondré. Pas de panique car les solutions pour remplacer ce système basé sur la cupidité et l'égoïsme existent et peuvent s'appliquer du jour au lendemain. Nous n'avons jamais été aussi riches de savoir-faire, de machines, d'usines, de logiciels, etc. Par contre, nous n'avons jamais eu un environnement aussi dégradé, air, sol, nappe phréatique, rivière et biotope. « Les solutions existent pour vivre sainement, paisiblement et confortablement dans notre pays une fois débarrassé de cette oligarchie. La seule vraie richesse, c'est notre énergie humaine. Il n'y a pas eu de guerre en Europe depuis des dizaines d'années et grâce au travail et au génie humain, nous avons des moyens de production d'une extraordinaire efficacité. En fait, nous n'avons jamais été aussi riches. Le jour où les peuples réaliseront cela, nous pourrons enfin mettre en place une société de convivialité, de temps choisi, d'harmonie et de respect. » Depuis la crise de 2008, depuis le mouvement Occupy Wall Street aux états unis en 2011 et maintenant depuis celui des Gilets jaunes en France ainsi que dans le reste du monde, des millions de citoyens sur la planète ont pris conscience que la supercherie a assez duré. Nous sommes les 99% et nous, et nous ne pensons pas que la seule finalité de l'humanité soit de produire, de consommer et de passer son existence à comparer les prix dans une économie de marché mondialisée. Il va nous falloir choisir entre la survie d'un système absurde, stupide et violent, qui fait profi, du profit sa seule finalité, et la survie de notre humanité et de notre environnement. C'est donc soit la survie des peuples, les 91%, soit la survie d'un système contrôlé par bien moins de 1% de la population pour son seul bénéfice. Nous sommes conscients de l'immense potentiel de notre société technicienne et de la vulnérabilité de notre patrimoine naturel. Nous considérons que les mots « liberté »,« égalité » et « fraternité » inscrits au fronton de nos mairies ne sont pas vides de sens, que l'héritage de la Révolution française, des révolutions du XIXe siècle et des luttes sociales du XXe siècle, et en particulier dans les résolutions adoptées par le Conseil national de la résistance, Parmi les mesures appliquées à la libération, citons la nationalisation de l'énergie des assurances et des banques, sont notre fierté et nous lient dans un destin commun la France. Nous considérons que la seule politique digne à mener est la lutte contre le pouvoir mafieux des banksters et les hommes politiques qui ne remettent pas fondamentalement en cause ce pouvoir occulte, sont soit achetés, soit idiots. Refusons tout discours médiatique qui tenterait de nous faire croire à la nécessité de l'austérité et de la croissance pour sortir de la crise. Refusons de nous soumettre au maître sournois bien réel qu'est la dictature des banquiers ou autrement dit à la manipulation par la monnaie de dette émise par les banques. Notre société certes. Au pied du mur, mais nous assistons grâce à Internet à une prise de conscience de l'ensemble des citoyens qui se posent des questions de fond. Le haut niveau d'informations disponible sur Internet et l'intelligence collective qui se développe grâce aux réseaux sociaux nous permet de redonner tout son sens à la politique. Depuis la sortie du documentaire « Hold up », le combat a franchi la barrière médiatique. C'est une banalité de dire que nous vivons dans une société où la réalité est présentée de façon très différente dans les grands médias et dans la presse citoyenne sur le net. Les médias sont détenus par quelques milliardaires, tandis que sur le net, on trouve tout le monde, c'est-à-dire la réalité. Dans leurs médias, et afin de délégitimer tout débat, les dominants, l'oligarchie des banquiers, des technocrates, les soi-disant experts et la prostitute ont choisi de nommer de complotistes ceux qui émettent quelques doutes sur le discours propagé ou propagandé par les médias dits mainstream. Mais que font, mais que font les soi-disant complotistes finalement, sinon qu'un simple travail de, journalisme, de journaliste d'investigation mais cette tentative d'ostracisation fonctionne de moins en moins bien auprès des gens qui n'ont pas toujours le temps de réfléchir, car justement, ils s'informent de plus en plus sur le net. L'oligarchie, ou cette plutocratie des tenteurs des pouvoirs financiers, médiatiques, technocratiques et pharmaceutiques, sont fous et ils se foutent de nous, à tel point qu'ils nous considèrent comme du bétail, des inutiles ou des gens qui ne sont rien. C'est Macron qui l'a dit Prisonniers de leur hubris, ils se pensent tellement supérieurs qu'ils rêvent d'immortalité, de transhumanisme et d'intelligence artificielle probablement greffée sur leur cerveau malade. Franchement, pour leur bien et celui de tous, je ne vois pas d'autre solution que l'hôpital psychiatrique. En passant... Bravo à Sophie Marceau d'avoir pris position pour ce documentaire et du coup, grâce à sa notoriété, d'avoir contribué à placer le débat dans les médias mainstream. La censure immédiate du, du documentaire pour délit de complotisme est le signe que l'oligarchie des banksters est aux abois. Ilana Sicurel, porte-parole de la LREM, eurodéputée, spécialiste de la, de la liberté d'expression, ça ne s'invente pas, nous explique qu'il n'y a pas de débat possible sur un documentaire complotiste. Elle menace carrément les journalistes en direct qu'ils seraient tentés de franchir une limite et qu'ils se mettent en, donc en danger s'ils sortent des clous. Résultat, aujourd'hui en France, pays de la liberté de la presse, tu peux montrer un dessin de Mahomet le cul à l'air ce qui a pour effet d'énerver la moitié des musulmans de la planète contre nous, les français. Mais par contre, tu n'as pas le droit de montrer un documentaire sur l'épidémie de grippe de cette année qui ne correspond pas au discours officiel. Bref, comme pour le 9-11, ou l'incident du golfe du Tonkin en août 64 qui justifia l'entrée en guerre des américains au Vietnam, ou encore l'assassinat de JFK, etc. Bref, tout discours alternatif est tout simplement interdit, censuré, prohibé et complotiste. De toute façon, comme disait mon père qui était chercheur à l'Inserm, la médecine n'est pas une science exacte. D'abord, qu'est-ce que la science, Voir à ce sujet les problèmes épistémologiques sur la question du réalisme scientifique En clair, la médecine est une pratique issue de tâtonnements et d'expériences au cours de l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas de certitude et aucune vérité absolue ou scientifique en médecine. Il n'y a que des modèles, des protocoles de soins plus ou moins efficaces et des études de statistiques. Dans la lettre du mouvement mené juste numéro 18 du 6 mai 2020, ayant pour titre « Les Français sont-ils prêts pour le totalitarisme numérique ?», nous avons écrit « Suite à l'invention du microscope électronique aux analyses cristallographiques au rayon X, particulièrement le cliché 51 et à l'étude du virus de la mosaïque du tabac, Rosal Rosaline Franklin formule dans un rapport non publié la structure pour élaborer le modèle tridimensionnel de l'ADN. Rapport qui sera ensuite spolié par Watson et Crick, « Deux matérialistes notoires » et publié en avril 1953 dans la revue Nature. Depuis, depuis cet article sur la double hélice de la molécule d'acide des oxyrobonucléiques, la biologie est entrée dans le champ des sciences exactes ou dures. Seule la physique-chimie, science de l'ingénieur et l'astronomie avaient alors ce privilège. Et donc depuis et, et donc depuis, tout ce que disent les technosorciers biologistes est reçu comme une vérité scientifique. Mais qu'est-ce qu'un virus Comment existe un virus Un virus n'est pas un être vivant indépendant. Les virus sont-ils créés par des cellules stressées, la 5G par exemple, et seraient donc une sorte de déchet de la cellule Et ces déchets virus vont-ils ensuite stresser, transmettre un message de stress à d'autres cellules, à l'intérieur et à l'extérieur du corps D'ailleurs, les mêmes questions se posent en physique. Qu'est-ce qu'un neutrino Comment les détecter Voir à ce sujet les expériences délirantes pour essayer de détecter les neut des neutrinos en Antarctique avec le programme Ice Cube ou au fond des océans. Ou comment le, façon où le fameux boson de Higgs a été trouvé après une bonne vingtaine d'années à le chercher en regardant des clichés obtenus dans le grand collisionneur de Hadron Dans le fond, qu'est-ce que la réalité La vérité scientifique est toute relative car la carte n'est pas le territoire. Les modèles le modèle tridimensionnel de l'ADN, la théorie relativiste de la gravitation, le modèle standard de la physique et le, modèle, et le modèle standard de la physique des particules ne sont pas la réalité. Les modèles élaborés depuis des observations, même avec les instruments les plus sophistiqués, comme le radiotélescope, le collisionneur ou le microscope électronique, restent ni plus ni moins qu'une représentation d'une réalité absolue insaisissable. Depuis l'expérience, depuis l'expérience de pensée imaginée en 1935, dit du chat de Schrödinger, afin de mettre en évidence le problème de la mesure, le problème de l'interprétation et de l'interaction entre l'objet observé et l'observateur, ou de la mesure et du modèle théorique élaboré par l'observateur. Pour l'expliquer reste entier. L'obsession de la physique moderne à trouver des particules élémentaires est absurde. Les dernières inventions des physiciens, la théorie des cordes et la théorie M, restent purement spéculatives puisqu'aucune expérience ne peut même être imaginée pour valider ou invalider ces théories absconses. Voir uh, The Trouble with Physics du physicien canadien Lee Smolin. En effet, la vérité relative ou conventionnelle correspond à notre expérience empirique du monde, à la façon ordinaire dont nous l'appréhendons, c'est-à-dire en attribuant aux choses une réalité objective. En ultime analyse, les phénomènes sont dénués d'existence intrinsèque. C'est, je pense, la vérité absolue. Cette position n'exclut cependant pas le déploiement du monde des phénomènes. Il est évident que les phénomènes ne sont pas non-existants, ils existent de façon interdépendante et non pas comme une collection d'objets autonomes existants par eux-mêmes. Le monde existe à la manière d'un rêve, d'une illusion. Il est à la fois apparent et dépourvue d'existence propre. Les phénomènes tirent leur nature d'une mutuelle dépendance et ne sont rien en eux-mêmes. Leur évolution n'est ni arbitraire, ni déterminée par qui que ce soit. Elle suit les lois de cause à effet au sein d'une interdépendance globale, d'une causalité réciproque. Bien que la réalité du monde extérieur ne peut pas être niée, elle ne peut être par contre. Considérée que comme relative, elle est contingente du langage, des conventions sociales et des concepts communs. La notion d'une réalité prédonnée, indépendante de l'observateur, n'est pas soutenable. Comme selon la mécanique quantique, la matière ne peut être objectivement perçue ni décrite en dehors de l'observateur. La matière et l'esprit sont codépendants et c'est encore plus flagrant dans le monde vivant et le monde des virus. L'Inde ancienne était le creuset d'une multitude de traditions philosophiques et le lieu d'une intense activité spirituelle. Parmi toutes ces approches métaphysiques, non-théistes, théistes, théiste, matérialistes, bouddhistes, chamanistes, le matérialiste est une approche nihiliste qui nie l'existence de quoi que ce soit de trans transcendant au monde matériel immédiatement perceptible. Le matérialisme était considéré comme le point de vue le plus grossier et le plus primaire. Un tel système porte en lui la justification de toutes les absurdités et tous les aveuglements. Il suffit de regarder le monde d'aujourd'hui pour s'en convaincre. Reste à savoir si ce virus est naturel ou s'il a été créé dans le P4 du Wunan ou par l'Institut Pasteur. Et dans le deuxième cas, qui sont les responsables de la création de ce virus et de son éventuelle importation dans le Wunan mais malheureusement, ce virus n'est pas, si... pas si dangereux, pas plus qu'une grosse grippe in fine. Il tue essentiellement des personnes âgées, comme quoi la nature et le système immunitaire sont bien faits. Malgré la possible malveillance de ces technosorciers microbiologistes, leur chimère s'évanouit dans la vacuité. Reste à savoir quelles sont les, les motivations de ceux qui ont planifié cette opération. Toutes ces lois d'exception et ces mensonges à répétition dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire sont là pour terroriser les gens et pour leur faire accepter et pour préparer le grand reset. C'est l'application pure et dure de la stratégie du chaos, voire Naomi Klein, afin d'imposer une monnaie 100% numérique. Et pourquoi Tout simplement parce que le système monétaire actuel est en faillite depuis des années depuis 2008, et que ce système est une immense escroquerie au bénéfice d'une infime minorité, comme je l'ai déjà dit. Car soyons clairs, la monnaie ne peut fonctionner que si c'est rare pour 99% des gens. Hein. Car évidemment, il n'y a rien de plus facile à créer que la monnaie, c'est juste des chiffres sur des disques durs. Et donc, pour passer leur pour cacher leur incurie, concrétisée par les nombreux QE et un assouplissement, quanti ou un assouplissement, ou assouplissement quantitatif et les dettes souveraines abyssales, leur escroquerie, le système monétaire actuel, c'est-à-dire une monnaie créée ex nihilo, et pour continuer à nous maintenir en esclavage, la seule solution pour eux, c'est de dématérialiser complètement la monnaie afin de noyer le poisson et d'éviter le bank run. Comme d'habitude, ils veulent faire payer la note aux pauvres. Voilà tout l'enjeu politique de cette mascarade. De plus, Big Pharma, forcément vassal des banksters, car la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit, a déposé des brevets sur des vaccins et des tests avant l'épidémie afin de gagner des milliards de dollars. C'est bien pourquoi l'hydroxychloroquine du docteur Raoul a été interdite et que toute médecine alternative et naturelle est décriée par leurs médias. Des milliards de dollars ont été investis pour développer des vaccins. Il faut maintenant les vendre, sinon c'est grosse faillite. Exemple, Moderna, investissement 5 milliards de dollars, le chiffre d'affaires jusqu'à aujourd'hui... Zéro. Et donc, pour être certain de les vendre, le mieux, c'est de faire très peur et puis, pourquoi pas, de les rendre obligatoires. Dans sa déclaration du 24 novembre, Macron, sentant probablement l'affront d'une bonne partie des Français contre la vaccination obligatoire, 60% des Français ne veulent pas se faire vacciner, n'a pas eu la folie de vouloir l'imposer. Mais de nombreux politiques, comme le président du Sénat, Valérie Pécresse, des écologistes de pacotille comme Jadot, Bayou, et Cohn-Bendit, sont pour la vaccination obligatoire. ceux ils n'ont pas dû bien comprendre les bases de l'écologie politique. De plus, le PRG demande que les personnes non vaccinées ne disposent, je, le, je cite le PRG, « ne disposent plus des remboursements de soins inhérents à leur choix et prennent en charge les frais de santé des personnes qu'elles contamineront ». Quoi qu'il en soit, je souhaite bonne chance à ceux qui se feront inoculer ce vaccin. Pour ma part, il en est évidemment hors de question. Les banquiers des banques, derrière la Fed et autres banques centrales, CEO ou PDG des multinationales et autres GAFAM, gouvernants et hauts fonctionnaires à leur service et avec pour seul logiciel dans la tête l'ultra ou l'ordolibéralisme, sont, sont de dangereux psychopathes avec bouffées délirantes, comme a dit le Dr Raoul. Ils se prennent pour des surhumains ou des surhommes et ils nous préparent la dématérialisation totale de la monnaie pour nous asservir. Le déploiement de la 5G et la, et la course au vaccin contribuent à cette logique. Il devient urgent de les faire redescendre sur Terre, de les arrêter, de les juger et de les emprisonner ou de les mettre à l'HP. Nous sommes de plus en plus nombreux à penser qu'il va falloir changer radicalement d'orientation politique car l'oligarchie financière et médiatique commence à vraiment à nous ennuyer, qu'il faut instaurer une véritable démocratie par un référendum d'initiative citoyenne et des agoras citoyennes, qu'il faut que le peuple se réapproprie son système monétaire qu'il faut s'affranchir de l'empire anglo-américain de la City et de Wall Street, qu'il faut une vraie transition écologique, ce qui est impossible dans un cadre néolibéral, que ni Le Pen, ni Mélenchon, ni des revenants d'un PS moribond ou un écolo de pacotille comme Jadot ne peuvent porter le flambeau d'un projet véritablement alternatif au, di au dictat des banquiers, à cette oligarchie qui se réunit au Bilderberg ou à Davos et en France au siècle ou à la French-American Foundation que ce ne sont pas les convictions qui animent l'action des Macron, Hollande ou Sarko et les membres de leur gouvernement, mais l'opportunité de profiter de privilèges et qu'ils appliquent in fine des décisions dictées par les lobbies sans aucun scrupule et sans tenir compte de l'intérêt du peuple ou du bien commun. Quelques, quelques associations non partisanes, dont les agora citoyennes de France, comptent dans leur rang des analystes de grande qualité qui ne sont jamais consultés et encore moins écoutés, car les solutions qu'ils proposent ne défendent pas l'intérêt des gouvernants et des lobbies, mais celui de la France et des Français. Notre système politique, notre démocratie représentative, laisse la place, malheureusement, à des élus carriéristes trop souvent influencés par des lobbyistes qui, qui ont su se faufiler dans les arcanes du pouvoir, qui se préoccupent surtout de leur situation personnelle et, et l'avenir de la France n'est malheureusement pas leur préoccupation première. C'est particulièrement le cas au sein des, de, de, du Parlement européen, bien sûr. Il traite les problèmes à leur manière et au jour le jour. Or, gouverner, c'est avant tout prévoir et pour cela, il est nécessaire d'avoir un président qui possède les qualités d'un homme d'État et qui sait analyser, écouter les personnes concernées directement par les problèmes et directement par les problèmes étudiés avant de décider. Qui sait déterminer quelles sont les décisions d'avenir à prendre et non d'être obligé d'éteindre en permanence les feux qu'il a lui-même allumés. Hollande était assez fort à ce jeu mais il est largement battu par Macron. Le président de la République ne doit pas être un pompier de service, mais un visionnaire à l'écoute de son pays. Nous avons le devoir de sortir de cette situation de plus en plus grave, et ce ne sont pas ceux qui nous gouvernent mal depuis des décennies et qui nous épargneront et changeront ce logiciel ordo-libéral, au détriment du pragmatisme et du bon sens des Français. Ces Français en ont assez, d'être sous le joug d'oligarques et d'être méprisé. C'est bien pourquoi il y a l'insurrection tout à fait légitime des Gilets jaunes. L'Europe ne peut être qu'une fédération d'États souverains et non pas une dictature des banquiers et des marchés. Nous ne pouvons et ne devons pas laisser de côté notre souveraineté monétaire. Ce problème doit être une condition sine qua non à notre maintien dans l'Union européenne. L'UE a de toute façon besoin de la France. Rappelons tout de même que la France est, depuis le Brexit, le seul pays membre de l'UE qui est à la fois l'un des cinq membres permanents de l'ONU et l'un des neuf États détenteurs de la force de dissuasion nucléaire. Donc, une, évolu donc une évolution doit être possible et proposée à nos partenaires européens. C'est une question de courage, de volonté et de détermination. Si je suis élu, je m'engage dès ma prise de pouvoir à l'instauration d'une démocratie semi-directe grâce à l'utilisation du référendum d'initiative citoyenne, législative, constitutionnelle ou réglementaire. C'est-à-dire en toute matière, en modifiant les articles 3, 11 et 89 de la Constitution, remplaçant le référendum partagé qui est irréaliste. Ainsi, la constitutionnalisation des agora-citoyennes de France qui détiendront le contrôle de l'exécutif et le pouvoir référendaire. Cette réforme essentielle me permettra ensuite de proposer aux électeurs, par référendum, une réforme monétaire qui donnera à notre pays sa totale indépendance monétaire. S'il existe dans notre pays, et nous n'en doutons pas, de très nombreux Français soutenant cette démarche, et prêts à participer aux réunions de débat sur leur circonscription, les Agora doivent avoir leur soutien. Si des administrés sont candidats à la députation, qu'elle ou qu'ils le disent sur le site internet lesagoracitoyennedefrance.fr C'est un défi passionnant, la France a besoin de ce changement de système politique, c'est le devoir de tous les patriotes, mais il faut faire vite car 2022, c'est demain. Il serait tout à fait possible de vivre dans une démocratie radicalement différente de celle d'aujourd'hui. On pourrait facilement vivre dans une société plus harmonieuse, et cela n'a rien d'extraordinaire dans le fond. Si nous ne vivons pas déjà dans une société plus apaisée, c'est simplement parce que nous n'avons pas encore ouvert les yeux en termes de choix politiques fondamentaux. Ce sont nos choix politiques qui doivent déterminer si, oui ou non, les banques privées, les transnationales, la société de consommation et la publicité, Existe ou n'existe plus, si oui ou non la fonction bancaire doit être un véritable droit régalien ou un droit privé comme aujourd'hui, si oui ou non le pouvoir politique contrôle, en collaboration avec les citoyens et les élus de base, le fonctionnement du système de production de marchandises. Comme le disent les écologistes sincères depuis René Dumont et 200 artistes et scientifiques de Robert De Niro à Juliette Binoche dans leur, dans leur récent appel « Non à un retour à la normale », le bilan est simple. Les ajustements ne suffisent plus, le problème est systémique, la catastrophe écologique en cours relève d'une métacrise. Si je suis élu, je défendrai un projet de société vraiment écologiste. Les convictions se forgent au cours du temps et des lectures. Parmi les auteurs qui ont contribué à affiner ma vision politique, il y a notamment Maurice Allais, René Dumont, Erwin Fischer, Gandhi, Jean Jaurès et Henrik Skolimowski. Si je suis élu en 2022, j'aimerais gouverner la France notamment avec les personnes suivantes. Pouria Amir Chahi, Aurélien Barrault, Olivier Berrouillet, François Boulot, Claude Bourguignon, José Beauvais, Étienne Chouard, Alain Chouet, Nicole Delépine, Philippe Deruder, Aline Fares, Gérard Filoche, Gérard Fouché, Bernard Friot, Jean-Marc Jancovici, Pierre Laurent, Franck Lepage, marie noëlle Lindman, Emmanuel Morel, Michel Onfray, Didier Raoul, Fabrice Risoli, Jacques Sapir, Emmanuel Todd, Jean-Luc Toulis, Antoine Wester et Jean-Claude Werbrook. Pour les moins connus, voir qui sont ces personnes sur mon globe, dans, sur mon blog dans la déclaration du 10 août. Et vous, voudriez-vous participer au gouvernement N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez envie de faire pour notre pays. Et pour finir, chère maire... Je sais que c'est plus par souci de pluralisme et de démocratie que par adhésion à mes convictions que je peux compter sur votre parrainage indispensable. Et donc si ma candidature vous semble justifiée afin de donner l'opportunité à nos concitoyens de pouvoir faire un vrai choix programmatique, alors s'il vous plaît, envoyez-moi par courriel à orange.fr votre promesse de me présenter comme candidat à l'élection du président de la République sur le formulaire de présentation qui sera envoyé par le Conseil constitutionnel en février 2022. On sait maintenant trop bien comment la candidature de Macron a été orchestrée par les médias des milliardaires. Alors est-ce aux médias des milliardaires ou aux citoyens et à leurs premiers représentants que vous êtes de choisir leur président Ma candidature n'est pas une nouveauté. J'ai tenté la primaire citoyenne de 2017 du PS et de ses alliés et j'ai déclaré en janvier 2000 être disponible pour être candidat à l'élection présidentielle. De plus, j'ai été candidat aux élections législatives de 1997 sur la 11e circonscription de Paris et candidat à la présidence du MEI en 1999. J'ai été adhérent au PS de 2011 à 2016, mandataire fédéral de Dordogne pour la motion 4 de Stéphane Essel lors du congrès d'octobre 2012 à Toulouse et candidat pour la tête de liste PS aux élections régionales pour la Nouvelle-Aquitaine en février 2015. J'ai été candidat aux élections législatives sur la 4e circonscription de Dordogne en 2017. Je suis né le 11 août 1962 à Paris, issu de la classe moyenne. Mon père était chercheur à l'Inserm, mon grand-père instituteur dans l'Allier. Je suis père de deux filles. Je vis dans une maison que j'ai construite de mes mains. J'ai travaillé comme ingénieur d'affaires en informatique au Canada et en France. J'ai voyagé et vécu en Asie et en Amérique du Nord. Je suis québécois par ma mère et ingénieur de l'école polytechnique de Montréal. Si les Français et surtout vous les maires êtes assez nombreux à me soutenir, alors la bataille pour le premier tour, probablement le 10 avril 2022, sera engagée avec vous, pour vous et pour être celui qui sera le premier président de la République à l'écoute des Français afin d'établir une véritable démocratie et un vrai contrôle de notre monnaie. Le 24 avril 2022, la France pourrait être libérée du joug de la haute finance et de son soutien à une gouvernance mondiale. Vive la République, vive la France